Once upon a time. Il était une fois. In a faraway kingdom. Dans un royaume lointain. Things were going well. Les choses se passaient bien. It was a small kingdom. C'était un petit royaume. There was peace and prosperity. Il y avait la paix et la prospérité. But the king had one concern. Mais le roi avait un souci. And that is that his son was not married. C'est que son fils n'était pas marié. So there was no heir to the throne. Et donc, Coming il n'y avait pas d'héritier pour le trône. Because this was a good king. Et comme c'était un bon roi. He wasn't just thinking about his time. Il n'était pas en train de réfléchir seulement à son époque. Or even the time that his son would be king. Ou bien même à l'époque où le son roi serait fils. He was thinking three, four, five generations into the future. Son fils serait roi. He was thinking three, four, five generations il était en train future. de réfléchir à trois, quatre générations après lui. Et c'est quelque chose que vous devez faire si vous êtes sérieux par rapport au royaume. Parce que si vous ne pensez pas sérieusement au long terme de, de, votre ro royaume, other de ce royaume, other people are. là où les gens sont, il oh, y a d'autres Que d'autres personnes puissent le faire. Mm -hmm. anyway, the was not in married, Et it donc, seemed. le prince, il semble, n'était pas vraiment intéressé de se marier. So the king other kings with to the Et donc, le roi a commencé à inviter d'autres filles pour qu'ils pour, uh, qu viennent au, ro au, au royaume. So that his son could meet other princesses. Pour que son fils puisse trouver une princesse. And one after another, they came, Et donc l'une après l'autre, ces filles venaient. Et puis donc le roi demandait à, à son fils, « Et alors qu'est-ce que tu penses de cette princesse ?» right? Elle était bien, elle était belle, n'est-ce pas and the would say, yeah, she was nice. Oh, le prince disait, « Oui, elle était belle. » Mais ce n'est pas celle-ci. Et finalement, il n'y avait plus de princesses à lui présenter. Et donc, le, le, prince, le roi a décidé d'emmener son fils sur, so, dans un long, grand voyage. So they went way out. Et donc, ils sont allés loin. And they asked, the next with a princess? Et il a demandé, où est-ce qu'il y a encore un royaume où il y a des princesses And they went there. Et ils sont allés là-bas. Et puis, ce prince rencontrait ses princesses. And it was the same thing. Et c'était la même chose. He would say, oh, she's nice, elle a dit oui, elle est belle, but she's not the one. mais ce n'est pas la bonne. And they went from kingdom to kingdom. Et ils sont passés de royaume en royaume. And the, the still did not find his princess. Et le prince ne trouvait toujours pas sa princesse. They went home after years. Et après deux ans, ils sont rentrés à la maison. Et le roi était de plus en plus concerné. Et puis vraiment, le roi se faisait de plus en plus de soucis. So he was about the problem. Donc il a commencé à réfléchir à ce problème. Oui. Merci Sandy. Donc le roi avait une idée. Donc, le roi a eu une idée. So he all his to the Donc, il a appelé tous ses conseillers au palais. Et il leur a dit, on doit absolument trouver une princesse pour mon fils. So here's my idea. Voilà mon idée. On va inviter toutes ces jeunes filles pour venir au, au, au palais pour danser. So they can meet mon fils. Et comme ça, ils pourront rencontrer mon fils. Et peut-être que sa princesse est juste là, à Jeunesse en mission. Alors, je suis en train de, de, de confondre un petit peu mon histoire, là. Et les conseillers ont dit oui, c'est une bonne idée. Et ils le disaient de toute façon chaque fois que le roi partageait une idée. But anyway, they did it. Mais ils l'ont fait. So they this ball, Et donc ils ont organisé ce bal. And they every young lady in the Et ils ont invité toutes les jeunes filles du royaume. Et puis l'invitation est arrivée dans une grande maison, pas très loin du palais. And the girl saw it. Et puis les, filles, les servantes ont vu cette invitation. Et elle a dit, hmm, to every young lady in the household, it was addressed. Et puis, euh, elle a vu qu'en fait, cette servante a vu qu'en fait, l'invitation était pour toutes les jeunes filles de, de, ce, de cette maison. She says, well, okay, that's me too. Et elle s'est dit, bon, ben, ça doit me concerner Et aussi. She opens the invitation. Et elle ouvre l'invitation. C'était un, un papier lourd. The king, the seal of the king. Parce qu'il y avait le sceau du roi. Et c'était écrit, tu es invité au palais. To dance with the prince pour danser avec le prince. Et elle a eu ce moment d'espérance dans son cœur. « Ah, je peux aller au palais. I can dance with the Et je peux aller danser avec le prince. » just Mais in. juste à ce moment-là, ces deux demi-sœurs sont venues, Ces deux demi-sœurs méchantes, mais ils ont dit, cette invitation ne te concerne pas, c'est pour nous. And they grabbed it out of her hand. Et elles ont pris l'invitation de ses mains. And there are several sad aspects to this story. Et il y a des, des aspects, différents aspects tristes par rapport à cette histoire. And here's the first one. Et voilà le premier. She didn't protest. Elle n'a pas protesté. She accepted what they said. Elle a accepté ce qu'elle disait. Even had this of that she in the Même si elle a eu ce moment court de, de savoir qu'elle qu pouvait participer à, au palais. Mais elle avait développé une mauvaise habitude de passivité mentale. Doing what other told her she do. Toujours faire ce que les gens lui disaient de faire. Ou ne faire ce qu'ils disaient qu'elle ne pouvait pas faire ou ne pas faire ou faire les choses qu'elle ne pouvait pas faire ne pas faire les choses qu'elle ne pouvait pas faire mm -hmm. oui les... yeah. ne pas faire les choses que les gens lui disaient qu'elle ne pouvait pas faire c'est ça She had a difficult life, this girl. et elle avait vraiment une vie difficile cette fille c'est elle qui devait faire toutes les tâches pénibles dans la maison The food. De préparer la nourriture. Clean up and wash the elle devait toujours faire la vaisselle. Clean the house. Nettoyer la maison. Do the laundry. Faire la lessive. Like C'était toutes les, les tâches pratiques sur une base de jeunesse en mission pour une personne. Just imagine. Donc imaginez. Et elle n'avait même pas un endroit pour dormir pour elle. She didn't even have a bed in a dormitory. Elle n'avait même pas un lit dans un dortoir. C'était pire que Jem. Elle devait s'asseoir à côté du feu, to, to keep de warm la cheminée, up, to keep warm at night. pour que vraiment elle puisse avoir chaud la nuit. So she was always covered with ashes. Et donc, elle était toujours couverte de cendres. So her wicked stepmother gave her this name. Et puis, sa, sa belle-mère lui avait donné ce nom. Cendrillon. Ashenputl. Ça veut dire couverte de cendre. Um, who knows her name in Spanish? Qui connaît son nom en espagnol? No. Cenicienta. Cenicienta. Italian. En italien. Oh. Hmm. Cinderella. Yes. Cinderella. Thank you, Ed. Romanian. In Romain. Portuguese. Portuguese. <laughs> Her name in the, in the old story is Agatha Boa La <laughs> It means the little cat or the little girl who sits in the ashes. Et ça veut dire la petite, la, la petite fille qui est, est assise dans les cendres. Et mon frère qui était en Norvège récemment. Il est où En Norvège, Askepot. Oh good. Askepot. Askepot. In, in, uh, Et je connais beaucoup d'autres noms de Cendrillon. The story was first written down in China. Et les, en fait, cette histoire a d'abord été écrite en Chine 2, years ago. il y a 2000 ans. Et son nom est Ye Xiyan en chinois. Et puis nous, on utilise la version de Cendrillon écrite par un, un, un Français, Charles Perrault. And in every language, Et dans toute langue européenne, her name means the ash girl. Ça veut dire la fille aux cendres. Mm -hmm. Ou la fille qui est assise dans les cendres. From Portugal all the way to Russia, du Portugal jusqu'en Russie. Where her name is Son nom est Tolishka. To Et de la Norvège jusqu'en Italie. This is a very old story. C'est une très vieille histoire. Et en fait, cette histoire est racontée dans d'autres cultures au travers du monde entier. Et récemment, j'ai entendu son nom en Indonésie. Et dans leur version, il y a deux sœurs. Et une bonne sœur est nommée Bawang Mera. Et le nom de la, vieille, de la mauvaise sœur, la méchante sœur, c'est ça. Means onion. Ça veut dire oignon. Uh, Et la bonne Luthi. sœur s'appelle Bawang luti Et ça veut dire aïe. <laughs> <ail. laughs> Donc il y a une méchante belle-mère, une méchante uh, demi-sœur. Il y a aussi une chaussure. There's all kinds of problems and struggles. Il y a toutes sortes de problèmes et de luttes. And finally, the princess finds the prince. Et finalement, la princesse va trouver son prince. This is a universal story. Donc, c'est une histoire universelle. It is our story. Et c'est notre histoire. C'est une parabole de l'évangile. Because, because like Parce que nous aimons cette cendrillon qui est assise dans les cendres. Nous sommes comme elle est. Et nous sommes comme elle. Et nous avons aussi développé des habitudes de passivité mentale. Et il y a des, des, des puissances démoniaques autour de nous qui nous gardent en bas. But, but human, Mais chaque être humain, même ceux qui ne sont pas croyants, veut croire qu'il y a une vie meilleure. Veut, chaque être humain veut croire qu'il y a une vie meilleure. Good and and Pense qu'un jour, un, un prince bienveillant et puissant va venir les, les libérer. Et veut penser qu'il y a un meilleur royaume. Donc, so Cinderella, l'autre partie et donc, la, la, la, Cendrillon, c'est donc elle a accepté cette identité qui lui était imposée. That was not the name her mother gave her. Ce n'était pas le nom que sa mère lui avait donné. A loving mother would never call her daughter that. Parce qu'une mère aimante n'allait jamais donner un tel nom à sa fille. This was a name imposed by the evil stepmother. Ça, c'était un nom qui avait été imposé par la méchante belle-mère. Why would she do that? Pourquoi est-ce qu'elle allait faire cela well, she to her true Elle voulait que Cendrillon oublie sa vraie identité. Qu'elle oublie qu'elle était la fille de son père. So, Et surtout, pour oublier quel était l'héritage de sa famille. So she imposed this name upon her. Donc elle a imposé en le, uh, ce nom sur, uh, sur elle. And Cinderella accepted it. l'a accepté. So each time one of them yelled, "Cinderella!" Et donc on Cendrillon. She answered. Elle I, I used to wonder, how did um, a young lady like this? Created to be a princess, et je me posais cette question, mais comment une jeune fille comme elle, qui était créée pour être princesse, intelligent, intelligente, with a well will, dans, avec une volonté bien développée, how could she become so passive? comment elle a pu devenir si passive And then after my wife died, Et après que ma femme soit, et, et, soit décédée, j'ai compris. Parce que la do peut faire parce que le, le chagrin peut faire cela. Et rappelez-vous, Cendrillon avait perdu sa mère quand elle était petite. We don't know how old. On ne sait pas à quel âge. Her was her. Et son père l'élevait. Et elle aimait profondément son père. But he had to for his Mais il devait voyager beaucoup pour ses affaires. He didn't like her alone. Mais il n'aimait pas la laisser seule. Et un jour, lors de ses voyages, il a rencontré cette femme. Et quand il lui a posé la question par rapport à sa vie à la maison, And when he told her about his house. et quand il lui a parlé de sa maison, ses fermes et tous ses terrains, she got very interested in him. elle était vraiment intéressée en lui. She was much nicer elle, était, after that. elle était à ce moment-là, elle était beaucoup euh, plus sympa. And she had two Et elle avait deux filles. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, elles étaient encore plus désagréables qu'elle. Oh, Et donc cette femme lui disait, mais tu sais, ça serait tellement merveilleux si ta fille pouvait avoir d'autres. I could take care of her when you were away. Et je pourrais en prendre soin quand tu es loin. And et elle l'a vraiment séduit, pas physiquement, mais par sa manière de parler. Et donc il a dit « ok » et donc il est retourné et ils se sont mariés. But just a short time after, mais juste un court temps après, in circumstances which have never been explained, dans des circonstances qui n'ont jamais été expliquées, he died. il est mort. Et la première chose que cette belle-mère a fait, c'est qu'elle a chassé Cendrillon de sa chambre. « Tu n'auras plus besoin de toutes ces robes because you will be our servant. parce que tu vas devenir notre servante. I'm having your dresses to fit my daughters. Et je vais recoudre tes robes pour qu'elles puissent euh, être adaptées à mes filles. » Mais Cendrillon était tellement euh, déprimé à cause de la mort de son père. Grief is a, is a Parce que le chagrin, le deuil, c'est un, un poids. It feels like a ça, ça, on, on le ressent vraiment comme un poids physique. And she was as if walking through fog. Et c'est comme si elle marchait au travers du brouillard. Et c'était devenu tout simplement plus facile de faire ce que les gens te demand, lui demandaient de faire. Et avec la mort de son père, c'était comme si sa vie était terminée de toute manière. So she just went along with these very her. Et donc, elle a juste continué à vivre avec ces fortes personnalités autour d'elle. Mais ensuite, il y a mais ensuite est arrivée cette invitation And this of hope. et ce moment d'espérance. You know et vous connaissez l'histoire. Il, il a été nécessaire d'avoir une, une intervention pour que elle, elle puisse, surnaturelle pour qu'elle elle puisse avoir accès au palais. But this was not from God. Mais cette action surnaturelle n'est pas venue de Dieu. Et quand cela se passe, il y a toujours euh, la vérité qui est mélangée au mensonge. And the truth was this. Et la vérité, c'était ceci you can go to the palace. tu peux aller au palais, you can dance with the prince. tu peux danser avec le prince, But here's the lie. mais voilà le mensonge you can only stay an hour. tu ne peux rester qu'une heure. And when the clock begins to strike midnight, Et quand la, à l'horloge ça va sonner minuit, You must leave. Tu dois quitter. So Cinderella goes to the ball. Et donc Cendrillon va au bal. She has a beautiful magic dress. Et elle a vraiment une belle robe magique. She meets the Et elle rencontre le prince. And she's dancing with him. Et elle danse avec lui. In the light of a Et à la lumière de milliers de bougies. To the et c'est la musique de, du meilleur orchestre qui n'a jamais joué dans ce royaume. And she's looking into his eyes. Et elle le regarde dans les yeux. Et elle voit que vraiment l'amour commence à se, à, à, à se réveiller dans ses yeux. But then the clock begins to strike midnight. Et tout d'un coup, l'horloge sonne minuit. Bang. Bam Ding. Good, good translation. Ding, ding. <laughs> Bonne traduction. <laughs> And she remembers the lie. Et elle se rappelle le mensonge. She's in the arms of the elle est dans les bras du prince. She has met him. Elle l'a rencontré. She's dancing with him, elle with him to this elle danse music. avec lui, elle bouge avec lui, avec la, cette belle, dans cette belle musique. But she the lie. Mais elle se rappelle le mensonge. Et elle se tourne de l'autre côté et elle, elle s'enfuit du palais. And the prince is in shock. Et le prince est choqué. Jamais une belle jeune fille comme ça s'est enfuie de, de ses bras. Et il sait dans, dans toute cette partie du monde qu'en fait c'est le, le, le célibataire le plus éligible. <coughs> So at first he doesn't move. Donc d'abord il ne bouge pas. Then he runs after her. Et ensuite il lui court après. But she's gone. Mais elle est partie. And all she's left behind is a slipper. Et tout ce qu'elle a laissé derrière lui c'est un petit sabot, un petit soulier. Now in the original version. Et dans la version originelle. This was a slipper in fur. C'était une pantoufle en fourrure. And one of the old French words for fur is verre. Et un des, des vieux mots en français pour fourrure, c'est verre. -E V-A-I-R-E. V-E-I-R. A-I-R. Mais uh -huh. un scribe, dans le 16e 18e siècle, l'écritait pas mal. Parce que le mot « glace » same. le même. Et dans le 18e siècle, le problème, c'est que celui qui a mis par écrit cette histoire, a fait une faute d'orthographe et il a écrit -E -R -R -E. So V-E-R-R-E. Et donc, dans toutes les histoires qui ont suivi, c'était une pantoufle de verre. Qui est fou. <laughs> I used to sell women's shoes, et moi, j'ai vendu des chaussures de femmes. Long ago and far away. <laughs> il y a très longtemps et très loin. And you can't wear a glass shoe. On ne peut pas porter des chaussures en verre. <laughs> et, et, et puis des pantoufles en fourrure, en fait, c'est quand même plus sensé, surtout en Europe du Nord. But the prince is a prince of pursuing love. Mais le prince, c'est un prince qui est toujours à la poursuite de la vie. De l'amour l'amour Et donc il prend la décision qu'il va essayer cette chaussure là, la mettre à tous les pieds des princesses du royaume. Donc il commence ce ministère de porte à porte. Et ça veut dire mettre fin à la pauvreté des princesses. That was a new thought. Ça, c'était une nouvelle pensée. I, I'm not saying it's the Holy Spirit. Et je pense que ça devenait du Saint-Esprit. Non, <laughs> je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était une pensée du Saint-Esprit. <coughs> Et voilà ce que j'ai identifié. Because at 17 years old, I sold ladies shoes. Parce que quand j'avais 17 ans, j'ai vendu des chaussures de femmes. Et c'était et à ce moment-là, une femme qui entrait dans un magasin de chaussures ne pouvait pas essayer elle-même les chaussures. C'était le vendeur qui devait enfiler la chaussure à la so morning, Donc le premier samedi matin, quand j'étais dans ce magasin, et voilà, c'était la première chose que je devais apprendre. Donc so le manager saw a lady come into the store, donc, le vendeur voyait une femme arriver dans le magasin. On you? Et elle demandait à cette femme qui venait d'entrer « Est-ce que ça va si je, je laisse mon apprenti t'essayer essayer des chaussures ?» Et elle se dit « Oui, ça peut être sympa. » Et j'ai essayé d'enfiler une chaussure à cette femme plusieurs fois jusqu'à ce que finalement j'y arrive. So that was how I spent that summer. Donc, c'est de cette manière que j'ai passé mon été. And I had many Et j'ai eu plusieurs expériences. Et je ne vais pas toutes vous les raconter. Et à la fin, <laughs> à la fin de l'été, j'ai pris la décision que je ne me marierai jamais. Not I didn't like women. Pas parce que je n'aimais pas les femmes. I found them, you know, wonderful, je les trouvais merveilleuses, mais totalement incompréhensible. Et vraiment mystérieuse. And I had a sister, et j'avais une sœur. Well et je m'entendais bien avec elle, je m'entendais bien avec ma mère. Mais cet été-là, pour essayer d'essayer de, de, ses chaussures, Anyway, many years later, I met my princess, Mais finalement, plusieurs années plus tard, j'ai rencontré ma princesse. And we were married 38 and a half years. Et nous avons été mariés 38 ans et demi. So, some, very often these stories have happy endings. Et c'est vrai, souvent des belles histoires ont une fin. Une bonne fin. Donc, le so, prince est en train de on the slipper. Donc, voilà ce prince qui est en train d'essayer ses pantoufles. And what's doing? Et qu'est-ce que fait Cendrillon nothing. Rien. Elle aurait pu savoir où était le prince chaque jour. The, all the girls would have of else. Parce que toutes les servantes allaient parler de rien d'autre. Où est-ce qu'il est passé aujourd'hui Où est-ce qu'il ira demain And the big question. Et la grande question, he quand est-ce qu'il va venir ici She could have her water in the road, Elle aurait pu laisser tomber ses seaux remplis d'eau sur la route was, et essayer de courir pour aller dans le village où il était ou le rencontrer sur la route said, et dire, « Prince, écoute, ne perds plus de temps maintenant. Essaye-moi cette chaussure. » Mais elle n'a pas fait cela. Et finalement, à la fin, sa belle-mère l'a enfermée. I get with this girl Et moi, je suis mécontent avec cette fille. Because she could have done more. Parce qu'elle aurait pu faire beaucoup plus. The other I'm with her Et l'autre la, raison pour laquelle je suis mécontent avec elle est qu'elle avait un livre. C'est qu'elle avait un livre. C'était un vieux livre qui parlait de sa famille. Who were really part of et c c ça faisait vraiment partie de la royauté. And the book told where her began. Et ce livre racontait où sa famille avait commencé. And the and of the et il y avait aussi <coughs> les droits et les privilèges de cette famille. And the duties and responsibilities. Et puis aussi les, les, les tâches et les responsabilités. The book told all about her family's inheritance. Et puis le, le, ce livre parlait de tout l'héritage de sa famille. And the times where the inheritance had been stolen. Et puis le moment où l'héritage avait été volé. And then partially recovered. Et finalement euh, retrouvé partiellement. And then lost again. Et ensuite perdu à nouveau. Through stupid disobedience. À cause d'une désobéissance stupide. Et puis, ce livre donnait, lui donnait les clés pour l'autorité qu'elle avait pour qu'elle puisse retrouver l'héritage de sa famille. And she read the book every night Et elle lisait ce livre chaque soir. Parce qu'elle se rappelait que son papa, en fait, le lui lisait tous les soirs quand elle était petite. And it gave her a kind of sense of Et ça lui donnait un sentiment de confort mais vague. Mais ce livre ne changeait rien dans sa vie. Pas de différence. She could have had her back. Elle aurait pu retrouver son héritage. Mais ce livre n'avait aucune influence sur sa vie. Because she read it passively. Parce qu'elle le lisait passivement. She didn't read it as if it were true elle ne le lisait pas comme si c'était quelque chose de vrai. For her. Pour elle. Maintenant, c'est vrai, ce livre n'était pas si facile à comprendre. Ce n'était pas seulement une histoire linéaire concernant sa famille. C'était rempli de poèmes et de chants. Et des visions fantastiques. Sea monsters. Et des, des monstres marins. Et puis des étoiles qui à des moments semblaient être personnelles. Emperors and kings et ça parlait d'empereurs, de rois, des, des guerres et des famines, strange visions des visions étranges strange beasts in heaven. et des, des bêtes étranges dans le ciel. The book was not all that easy to understand. Donc ce livre n'était pas si facile à comprendre, But she made no effort. mais elle ne faisait aucun effort. She was blinded by her wounding. Elle était aveuglée par sa souffrance. Et à jeunesse en Mission, on parle beaucoup de la vision biblique chrétienne. And a lot of that discussion is around cultures. Et toute cette discussion a trait à la culture. Comment nos cultures façonnent notre vision biblique du monde, notre vision du monde, et c'est vrai, et je pourrais en parler longtemps. Mais le facteur principal qui façonne chacune de nos visions euh, du monde, c'est nos blessures personnelles. Et la première étape pour pouvoir avoir une vision, biblique, une vision du monde biblique, c'est de rechercher la guérison pour nos blessures personnelles. We'll Sinon, nous allons voir le monde au travers de ces lunettes-là, ces will lunettes de blessures. Nous allons craindre que chaque personne que nous rencontrons nous de nouveau. Et nous pensons que toutes les personnes que nous allons rencontrer vont nous blesser à nouveau. Les gens qui ont été blessés à cause du rejet attirent attire le rejet. Attire le rejet. Hurt people, hurt people. Et des personnes blessées vont blesser d'autres personnes. Et ça fait partie des grands problèmes de notre leadership. Et les gens deviennent leaders sans avoir vraiment fait ce travail intérieur. Will bring their personal wounding straight into their leadership Et ils emmènent leurs blessures directement dans leur style de leadership. We must do this. Nous devons le faire. Et le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie ces derniers deux ou trois ans, dans ce domaine. J'ai fait la, la, le fil à plomb avec le docteur Bruce Thompson quatre fois. I was deeply ministered to. Et vraiment, j'ai été très touché par cet enseignement. The time. Et surtout la quatrième fois. Mais le Seigneur a beaucoup plus pour moi en termes de la personnelle. Mais le Seigneur avait encore davantage pour moi par rapport à la guérison personnelle. Well, the, the Donc, le prince a persévéré. Finally, after all kinds of problems and challenges and et après toutes sortes de, de défis, d'essais et de confusions, et de confusion. Des gens méchants qui venaient et essayaient de, de, de mettre de la confusion dans tout cela. Finally, the finds the Finalement, le prince trouve la princesse. The shoe. Et il lui met la chaussure. Et c'était une catastrophe. <laughs> c'était une pantoufle en fourrure. Mm -hmm. And it fits. Donc, je ne sais pas ce que tu as dit quand j'ai trouvé catastrophe. Mm -hmm. Quelque chose que c'était ça va. Ça va. Okay. Ah, pas une pantoufle de verre, c'était une pantoufle de fourrure. C'est ça. And then it fits. Et voilà la chaussure qui va bien. And they're so happy. Et il est tellement content. And that's the scene of the film. Et en général, c'est là où le film s'arrête. Um, Et donc une fois, alors que j'enseignais cela. And the Lord spoke to Et le Seigneur m'a parlé. Elle n'était pas prête à régner. And I thought, wow, that's true. Et je me suis dit, oui, ça c'est vrai. Earlier, Et le Seigneur est celui qui m'a dit aussi plus tôt qu'elle avait un livre. And et il n'y a pas de version de cette histoire où il est parlé de ce livre. But in the Lord's version of the story, Mais dans la version du Seigneur sur cette histoire, his princess has a book sa princesse a un livre avec les clés d'autorité pour pouvoir retrouver sa royauté. Mais pour beaucoup de chrétiens, ce livre ne fait aucune différence dans leur vie. Même s'ils savent comment l'étudier, ça ne fait pas de différence par rapport à la manière dont ils vivent. C'est how nous devons teach the word. Et c'est de cette manière qu'on doit enseigner la parole. Ce n'est pas seulement un objet d'étude. Et l'étude de ce livre est fascinante. Et on peut se perdre dans tous les, les, les petits domaines de ce, de ce livre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous l'a donné. Il nous donné pour que nous puissions différemment. Il nous l'a donné pour que nous puissions vivre différemment. Et pour essayer de reprendre du territoire au prince des so ténèbres. Donc c'est le Seigneur qui m'a donné cette révélation. Et pour la pauvreté Bible, nous devons faire plus que de des Bibles. Et pour mettre fin à la pauvreté biblique, ça, ça demandera plus que de simplement donner des Bibles. I come from Je viens des États-Unis. Et ma base d'adoption, c'est la Suisse. We got a lot of in those Et nous avons beaucoup de Bibles dans ces nations. Mais quelle différence fait la Bible dans ces deux nations ça en a fait une dans le passé. How much now? Et qu'est-ce qu que c'est aujourd'hui Presque rien. No Presque pas de différence. So your Bible po Donc, la pauvreté biblique n'est pas terminée le jour où vous avez une Bible dans vos mains. Et c'est pourquoi c'est la dernière étape de ce mouvement que nous avons en YWAM et Bible Poverty, c'est l'engagement. Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement que nous avons jeunesse en mission pour terminer la pauvreté biblique, c'est l'engagement. Anyway, Et le Seigneur m'a parlé encore une fois. She wasn't ready to Elle n'était pas prête à régner. So Et donc, moi, j'ai changé ma manière de raconter l'histoire. Et parce que cette princesse, sa princesse, même si elle a été euh, euh, sauvée par le prince, She's not ready to elle n'est pas prête à régner. So in my new ending, et donc, dans, ma, dans la fin, la nouvelle fin que j'ai donnée, le prince la ramène au palais, et il la donne aux femmes là, du, du, du, du palais, They give her a bath. Et ils lui donne une euh, un bain. Would, Et ils ont décidé que peut-être un deuxième bain ne lui ferait pas de mal. Et peut-être même un troisième, ça serait bien. Et ensuite, ils sont arrivés à finalement à enlever toutes les cendres de ses cheveux. They give her princess dress Et ils lui donnent une robe de princesse. à la princesse. Une robe de princesse. Et une robe de princesse. Et ensuite, le maquillage d'une princesse. That is, I the je ne sais idea. pas, je n'ai pas réfléchi dans ce domaine-là. Et ensuite, les joyaux, les, les bijoux d'une princesse. And they bring her out. Et ils la sortent pour sortir. Et tout le monde a le couple soufflé. Le souffle coupé. Parce que c'est it's obvious est une princesse. C'est évident, c'est une princesse. Not just the beauty, but the grace. Pas seulement la beauté mais la grâce. The carriage, the bearing of a princess. Et vraiment elle a, elle a tout le, le la pas de d'une princesse. Et le prince a laissé le, un ordre le, le roi maintenant il a laissé un, un, un, un ordre c'est qu'il faut l'amener la, vers lui dès qu'elle est prête. Parce que ça fait des années qu'il attend pour que son fils fasse que le prince celui qui va porter les enfants de la génération suivante. Et celui qui allait amener sa reine au royaume. So the prince takes her into the king. Et donc le, le, le, le prince l'emmène amène vers le roi. And they're sitting next to the royal throne. Et ils sont assis là, juste à côté du trône royal. Which looks a lot like this qui ressemble un petit peu à no, ça. Non, pas tout à fait. And, uh, the king her about who she is. Et puis donc, le roi commence à lui poser des questions sur qui elle est. Uh, turns out he knew her et en fait, il, il connaissait son père. He had heard that died et il avait entendu dire qu'il était mort. And et remarié. But since the mais comme la belle-mère gardait tous les gens à l'extérieur et ne laissait entrer personne, personne ne lui avait parlé de Cendrillon. So he asked her about her education. Donc il a, lui a posé des questions par rapport à son éducation. Elle a dit que ça avait stoppé quand sa belle-mère l'avait accueillie parce qu'elle l'avait sort, fait sortir de l'école. Et il lui a she ce qu'elle pensait de l'organisation des marchés. Et puis elle a posé la question, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'organisation des, des marchés et elle ne savait même pas que quoi que ce soit était organisé. Et elle lui a posé des questions par rapport aux finances du royaume. Elle ne connaissait rien par rapport à ses finances. Elle n'avait même pas eu d'argent qu'elle devait gérer elle-même, donc surtout pas les finances d'un royaume. Et puis elle lui a, posé des, lui a posé des questions par rapport à la provision D'eau dans les She didn't even know where the water came from. Elle ne savait même pas d'où venait l'eau. Elle pensait que ça venait du robinet. He et elle lui a parlé des voisins du nord qui étaient menaçants. Elle n'en avait pas entendu parler. More more et le roi devenait de plus en plus sérieux. The also. Et le prince aussi. Et puis la princesse a commencé à pleurer. Et ensuite, la princesse a commencé à pleurer. que maintenant, c'était clair pour chacun que vraiment elle n'était pas prête à régner. Elle avait la grâce et la beauté d'une princesse, the mind of a slave. mais elle avait le, la, la pensée et l'intelligence d'un esclave. Le principal facteur dans pensée chaque jour était sa blessure. Et la, la, sa, sa façon de penser chaque jour venait de ses blessures. Et elle voyait tout cela au travers de ses blessures. Et ses blessures la gardaient dans un coin. Et l'empêchaient d'atteindre les autres. Et l'empêchaient d'apprendre. Et d'aider d'autres personnes. La princesse qui pense comme un slave. Une princesse qui réfléchit comme une esclave. So the king was thinking. Donc le, le roi a réfléchi. Il a dit, j'ai une idée. On va t'envoyer dans la même école où on a envoyé mon fils to start his preparation to be king. pour commencer cette préparation pour devenir roi. It's called DTS. et ça s'appelle EFD. And they have another school, et ils ont une autre école, which is about the book. qui est au sujet du livre, et ils vont enseigner comment lire le livre, As if it were true. comme si c'était vrai, Not just religious theories. pas seulement des théories religieuses. And they have another school. Et ils ont une autre école, et ils vont t'enseigner comment commencer à penser comme une princesse. Et qui, cette école va t'aider à, à commencer à réfléchir comme une princesse. Have to delay your Et il va falloir retarder le mariage. These will help you to Mais ces écoles-là vont t'aider à régner. And of she Et en, bien sûr, elle était d'accord. Elle était très intelligente. She she wasn't ready to help the at all. Elle a bien réalisé qu'elle qu n'était pas prête à aider le prince. So she went away and, and did her DTS. Et donc elle est partie et elle a fait son EFD. Où est-ce que vous pensez qu'elle l'a faite Dans un château. Yes. Oui. Right. Toutes ces réponses sont vraies. Sont justes. Et puis, dans une de ces écoles, elle a entendu They were all part of a university. Et ensuite, dans, dans cette école, elle a entendu que ça faisait partie de l'université. Et que si elle faisait euh, sept trimestres, including her outreaches, en plus les trimestres de la phase pratique, she could get an associate's degree. elle pourrait avoir un, un diplôme d'associé. So Donc elle a écrit au prince et au roi. They didn't have WhatsApp back then. Et ils n'avaient pas les, les, quoi, les téléphones, les, le WhatsApp à ce moment-là. And she said, I think I should stay Et elle a dit, je pense que je devrais rester. And get this degree. Et je dois vraiment avoir ce diplôme. It will help me to be a better princess. Ça m'aidera à être une meilleure princesse. Est-ce qu'on peut retarder notre mariage un peu plus? And of course they agreed. Et bien sûr, ils étaient d'accord. Et le jour où elle a reçu son diplôme, plus tard dans la journée, elle a été couronnée princesse. Plus tard dans cette journée, elle a été couronnée en tant que princesse. Et puis elle et le prince, ils ont décidé d'établir un campus de l'Université des Nations dans ce petit royaume. Et ils ont eu beaucoup d'enfants. Et après ça, ils ont vécu dans la joie, dans le bonheur. Ils vécurent toujours heureux. Toujours heureux. That's the original version. Ça, c'est la version originelle. Si c'était une EFD, je parlerais encore pendant une demi-heure sur la passivité. C'est le, le problème principal de l'Église partout. C'est très lié avec la perte de l'espérance. As, as et vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, si tu perds l'espérance, tu deviens passif. Parce que la perte de l'espérance, Cinderella a perdu l'espérance et puis elle a été passif. Et donc à cause de ces blessures, Cendrillon a perdu son espérance et ensuite elle est devenue passive. Then, saw, to, to et là on voit qu'on doit être actif pour comme nous l'avons vu, nous devons être actifs pour récupérer notre espérance. That passage in Hebrews says this. Et il y a un passage dans Hébreux 6 qui dit ceci. Laissez hold of the hope that is set before you. Tenez cette espérance qui est mise devant vous. You have to reach out and grab it. Tu dois essayer de te l'accaparer. So Donc, si tu tombes dans la passivité, tu ne vas pas pouvoir t'accaparer de cette espérance et la, la récupérer. But I'll just leave that part. Mais je vais laisser cette partie c'est dans le livre et tu peux le faire pour toi-même and, and to et Alec va venir pour l'application de cette parole and this is a very important piece. et ça c'est une partie très importante so thank you, Lord, for this parable. donc Seigneur merci pour cette parabole Thank you that we are your princess. Merci de ce que nous sommes tes princesses, and you are our prince. et tu es notre prince. aide nous à devenir mûrs, à mûrir, pour que nous puissions vraiment entrer dans le royaume. Pour que nous puissions entrer dans notre guérison. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi vous raconter une histoire. Et donc, ça sera un peu plus court parce que Tom, c'est le maître des histoires, pour le raconter les histoires. Et mon histoire ne s'est pas passée il y a très longtemps. Et ça s'est passé dans un endroit très proche d'ici, sur le continent de l'Afrique. And to an African boy. Et ça s'est passé pour un, africain, un garçon africain. Donc, ça, c'est la version masculine de celle de Cendrillon. Uh, that little African boy is me. Et uh, ce, ce garçon africain, c'est moi. So I was born in Zimbabwe. Donc, je suis né au Zimbabwe. My parents as well were born in Zimbabwe. Et mes parents aussi sont nés au Zimbabwe. Mes grands-parents sont aussi en Afrique. Et mes grands-parents aussi étaient nés en Afrique. Du côté de mon père, ils sont tous nés en Afrique, mais du côté de ma maman, ils viennent de, de l'Irlande et de l'Écosse. Et j'ai deux frères, un frère aîné et un frère plus jeune, donc moi je suis au milieu. And it came time for me to go to et le temps était venu pour que j'aille à l'école. Et mon père était fermier, donc nous habitions dans la brousse. No Et il n'y avait pas d'école proche. So I had to go off to boarding school. Et donc j'ai dû aller dans la, en internat. Et donc j'étais dans une école, j'étais à l'internat à 7 ans. Et donc comme mon frère a deux ans de plus que moi, bien, il est déjà parti avant moi. And my brother is very academic, very smart. Et mon frère est très intelligent, très académique. Et donc, ce qui se passait, c'est que lui, il avait toujours des A, des 20 sur 20 dans sa classe. Et moi, j'étais beaucoup plus sportif, athlétique. J'aimais le basket, le foot. Very creative. Très créatif. I love to draw. Et j'aimais dessiner. C'est la raison pour laquelle je suis un designer. Oh, le frère de Bruce va arriver dans la même école. And the would get so yes, A Et our les ranks. enseignants étaient très contents. Wow, un autre étudiant qui aura toujours 20 sur 20. And then I came. Et j'arrive. Now, what would happen was Bruce, we would we would play cricket. Et donc ce qui se passait avec Bruce, mon frère, on, on jouait au cricket. And the cricket coach would say, you have to catch the ball before you can go for dinner. Et puis donc, l'enseignant le, le, le, le, du cricket disait, il faudra que tu attrapes le ballon avant que tu puisses aller manger. So donc, il lançait le ballon très haut, And I would la balle, it. et je l'attrapais. Mon frère. Hours. Pendant des heures. Et finalement, le coach disait, ok, bon, essaye d'attraper celle-là, et il n'arrivait pas. So my brother was very jealous of me. Et donc, mon frère était jaloux, finalement, de moi, That I could catch the ball with one hand. que moi, je pouvais attraper la balle avec une main. And I became very jealous of him. Et moi, j'étais très jaloux de lui, parce que mes notes n'étaient pas du tout proches de ce que lui avait. Et donc, à l'âge de neuf ans, j'étais dans ma quatrième année d'école élémentaire. Et un jour, les enseignants ont appelé mes parents et moi-même dans une rencontre. Ils ont dit à mes parents, « Nous pensons que votre fils n'est pas capable de continuer. » He'll need to repeat a year of school. Et ils ont dit à mes parents, nous pensons que ton fils n'est pas capable de passer en classe supérieure, il va falloir qu'il redouble. parents et je me rappelle que j'étais assis avec mes parents, mais je n'étais plus capable d'entendre ce qu'ils qu disaient après avoir entendu cela. So Et donc, les parents, mes parents ont dû s'asseoir avec moi après cette rencontre. Et me disaient, Alec, nous pensons que c'est mieux si vous restez un an, parce que peut-être que vous puissiez s'arrêter. Vous êtes trop loin derrière. Et ils m'ont dit, tu sais, Alex, c'est une bonne chose que tu redoubles parce qu'après tu vas être beaucoup plus fort. C'est bien donc que tu restes encore une année dans cette classe. Class so you, you. Et on, on va te donner des cours à l'extérieur de l'école aussi pour, que, pour te soutenir et puis vraiment pour t'aider. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu tous mes, mes amis qui sont passés en classe supérieure. Et donc, j'étais dans une classe maintenant avec des enfants qui étaient plus jeunes que moi. Et puis, je devais avoir de nouveaux amis parce que tous mes amis étaient partis en classe supérieure. Uh, later on, Et plus tard, I went to high school. je suis allé au lycée. Again, I was sent to a boarding school. et donc j'étais à nouveau dans un internat It was a military school. et c'était une école militaire so, very regimented. donc vraiment euh, c'était le régiment et je ne rentrais à la maison qu'une ou deux fois par euh, trimestre I would come home for a weekend. Je rentrais pour les week-ends. Et puis le dimanche, je devais prendre le bus avec ma valise là et retourner à l'école. Et je me rappelle que j'étais rempli de crainte. I was of going back to Parce que j'étais terrifié pour retourner à l'école. Mes enseignants, si vous ne faites pas bien, ils prendraient un ruler et ils battraient vos pouces. Et mes enseignants, si vraiment tu ne réussissais pas bien, ils prenaient une règle et ils te tapaient sur les doigts. A, uh, a you, you know that goes, that et donc mon enseignant de chimie, il avait un tube et au travers de ce tube, il y a du gaz qui passe. C'était un brûleur, c'est un, br un brûleur. Et donc euh, pour la chimie, et ils utilisaient ce tube pour nous frapper si on ne donnait pas la bonne réponse. Donc j'étais terrifié et je m'asseyais toujours derrière et je restais tranquille, je ne disais rien. Et s'il y avait des questions, je ne répondais pas parce que j'avais peur des conséquences. Finally, j'ai wrote mes O-levels. Et finalement, j'ai so eu mon bac. School, donc j'ai échoué ma quatrième année d'école élémentaire et maintenant je suis en quatrième année de lycée. So et donc je suis en train de faire mes examens avec tout le monde. When they, when they back, et lorsqu'ils ont eu les, les résultats, ils ont mis tous les résultats sur un mur. Et donc, chaque étudiant devait aller voir sur le mur pour trouver son nom. Et puis, regarder sur toute la ligne quelles étaient les notes qu'il avait eues. I failed again. Et là, j'ai échoué à nouveau. So now I did not pass high school. Donc, je n'avais pas réussi le lycée. I would have to... Donc, je devais à nouveau redoubler. Et pendant tout ce temps, je connaissais Dieu. J'étais très fidèle dans mon Église. Et je savais que j'avais un appel pour la mission. Mais je n'arrivais pas à voir qu'est-ce qui était pertinent par rapport à ce fait de pouvoir entrer vraiment dans la mission. Donc, j'étais très, vraiment très actif pour diriger des, des études bibliques et de travailler vraiment dans, dans, dans l'école, dans le jardin d'enfants. L'école du dimanche. Et puis, mais quand j'étais en classe de maths ou de, de, de chimie ou quoi que ce soit, je disais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Seigneur so once again, I my go ahead. Et donc, de nouveau, j'ai vu mes amis de classe aller en classe supérieure. And I stay et moi, je suis resté derrière. And was et c'était une honte. Et à ce, ce moment-là, j'ai su que j'avais besoin d'un changement. Et quelqu'un dans, dans mon école avait trouvé une brochure sur les bateaux d'entraide. Et j'ai vu qu'il était en train de le lire et j'ai dit, c'est quoi ça and I saw the YWAM logo. Et j'ai vu le logo de Jeunesse en Mission. Et et je me suis dit, peut-être ça, c'est une manière de sortir. Et je ne voulais plus rester dans mon pays, je ne voulais plus être autour de qui que ce soit que je qui me connaissait. Et donc j'ai plaidé, j'ai vraiment supplié mes parents, est-ce que je peux aller à Cape Town, est-ce que je peux aller faire une EFD and they Et ils ont été d'accord. Donc, je suis allé faire mon école de disciples. Personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon histoire. Et donc, je pouvais commencer tout, tout nouveau. Et j'ai eu des amis très rapidement. Et les cours étaient tellement intéressants. I had no money for my lecture phase. Mais je n'avais pas d'argent pour payer ma, ma phase théorique. Et donc, j'ai fait confiance au Seigneur pour tous les randes qui est la monnaie là-bas qui, qui entraient. Et donc, à la fin de ma phase théorique, ils m'ont dit, on va partir en phase pratique. And I said, yes. Et j'ai dit, oui And they said, But you haven't paid anything. Mais tu n'as encore rien payé et je me suis dit, oh non, à cause de l'argent, maintenant, mes amis vont tous passer au dans dans niveau supérieur et moi, je vais rester derrière. So again, I was called into a meeting. Et de nouveau, j'ai été appelée dans une rencontre. This time it was different. Et cette fois, c'était différent. Leader, me, Et mon responsable d'école m'a dit, we in you. on croit en toi. No c'est impossible, c'est sûr, tu vas venir en phase pratique. On va s'assurer qu'on va faire une collecte pour que tu puisses te joindre à nous. Parce que tu fais partie de notre équipe. We don't leave you behind. On ne veut pas te laisser derrière. So I went to Et donc, je suis partie à Madagascar. Et ensuite, après, j'ai entendu parler d'autres écoles que tu peux faire à Jeunesse en Mission. I about DTS's. Et je crois que j'ai euh, encadré au moins six EFD. And God began to look at my of my Et petit à petit, Dieu a commencé à se préoccuper, à, à, à voir les fondements de mon éducation. Et dans chaque école, j'étais de plus en plus affamé et assoiffé pour connaître Dieu. Et j'ai réalisé que j'étais créé. Que j'étais créatif et j'ai réalisé que j'étais intelligent. J'étais pratique, j'étais doué pour faire les choses. Je n'étais pas bon pour la théorie, pour lire les livres, pour mémoriser les choses et pour les répéter. Mais si j'étais passionné pour quelque chose, alors je, je pouvais tellement bien le faire. Et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'écoles au sein de l'Université des Nations. Et ensuite j'ai été, été invité à aller à des rencontres à Kona. Et j'ai dû prier, j'ai bien dû prier parce que je n'avais pas d'argent de nouveau. God, should I go to these meetings? Et Seigneur, est-ce que je dois aller à ces rencontres de l'UDN Et ensuite, j'ai été invité dans le comité de la faculté de communication. Et là, j'ai rencontré certains des leaders de cette faculté. Et après euh, les quelques années, ils m'ont demandé de représenter cette faculté. Et chaque fois qu'on me demandait de prendre davantage de responsabilités, j'avais toujours ces mêmes sentiments. Peut-être que quelqu'un va, va se rendre compte que... I'm maybe not so clever. Oui, que je suis un imposteur, que je n'ai peut-être pas tout ce qu'il faut là. Et c'était un processus très long. Et puis parce qu'on on, m'affirmait et puis après mon pasteur venait pour, oui, pour, pour me raconter mon passé. So I was donc, c'est mon passé qui revenait. That same et donc, j'étais tentée dans cette même apathie. Et ensuite, j'ai commencé à me développer au niveau de mon leadership, au niveau de la manière dont je servais les gens. Et, et donc, ce comité est venu et m'a dit, on aimerait que tu deviennes notre doyen. And so I had to process this. <laughs> Et là, il fallait aussi que je réfléchisse à tout cela. And I remember being at one of the first Et je me rappelle, j'étais à un des premiers uniquips. To, to Et, un, Et on voulait présenter ce, ce thème-là sur la, les blessures liées à l'éducation. Et je, je me rappelle m'être dit, alors que j'étais là debout, I hope that Tom et j'espère que Tom ne connaît rien concernant mon histoire. Many of the other deans have PhDs and masters. Et la plupart de ses doyens, ils ont des doctorats et des masters. Et voilà, moi, j'ai un bachelor de, en design. Je n'ai pas fait de lycée. Et alors que j'étais là, debout, j'ai regardé à Tom et j'ai dit, OK, il faut que je me lance là-dedans. Je dois être honnête. And tell my story. Et je dois raconter mon histoire. Because it is my story. Parce que c'est mon histoire. C'est le commencement de mon histoire. But it's not the end. Mais ce n'est pas la fin. And if I'm honest, et si je suis honnête, jeunesse en mission m'a sauvé. Et c'est vrai que Jésus m'a sauvé, mais jeunesse en mission et l'université des Nations a sauvé mon éducation. À cause de cette université, je peux rêver de faire, master, master. De rêver de faire un master et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je viens de terminer mes deux années d'études de, de master. To to Et j'ai encore une année pour pouvoir faire mon dernier projet, la thèse. Again, Mais à nouveau, je me sens très intimidée. In me. Mais je sais que Dieu est avec moi, je sais que Tom croit en moi, je sais que mes responsables de la, cette formation croient en moi. So I'm ready. Donc, je suis prêt pour vraiment prendre, reprendre ce, prendre ce que Dieu a pour moi. Mais si ce n'était pas à cause de cette université, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'aime travailler dans l'Université des Nations. Parce que j'ai été là tout au fond. Et j'ai la et j'ai ressenti la honte de ne pas être à la hauteur. Et maintenant, Dieu m'a donné cette occasion incroyable pour dire à d'autres personnes, oui, cette université est aussi pour toi. Parce que Dieu est inclusif et non exclusif. Il veut tous ceux qui portent son image qu'ils viennent pas seulement les étudiants qui ont des 20 sur 20. Donc, il y a à peu près deux ans, ma maman a reçu une lettre. Et elle a reçu une lettre d'un enseignant qui, en fait, avait été un de mes enseignants. Et un de mes enseignants quand j'étais à l'école élémentaire. Et elle a écrit à ma mère. Et elle lui a écrit, je suis tellement fière de Alec. Pour tout ce qu'il fait dans sa vie, dans la mission. Ce qu'il fait dans l'université. Et il est venu de tellement loin. Et ma maman, elle a sorti cette lettre et elle me l'a lu. Et j'ai pleuré. Parce que seulement Dieu pouvait faire cela. Seulement Dieu peut faire cela. Donc ça, c'est mes chaussures. Je suis dans mes chaussures. Ça, c'est mon expérience. Et peut-être que cette chaussure, en fait, elle vous va aussi. Peut-être que toi aussi, tu portes une de ces chaussures. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un, un grand euh, rouleau de papier on n'a pas, pla pas planifié tout cela on va voir comment le Saint-Esprit nous conduit so we may need to move back a donc peut-être qu'il faudra reculer un petit peu we can roll it out now. on peut le dérouler maintenant peut-être plus tard donc on va dérouler ce rouleau de papier. And if you, like me, et si vous comme moi, have a tu as une expérience d'éducation euh, qui t'a blessé, and you want to bring it. et que tu veux l'apporter, parce parce que quand on porte le poids de notre éducation, de la blessure, des blessures de notre éducation, on ne peut pas aller de l'avant. Si on porte le poids, le fardeau de ces années passées au niveau de notre éducation, toutes ces blessures, on ne peut pas construire l'avenir. Donc, ce qu'on va faire, vous allez venir devant. Et on aimerait que tu partages, mais très brièvement, parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes, je ne sais pas. Et on aimerait que tu racontes juste un petit, une petite, un petit bout de... Qu'est-ce qu qu que dans ton histoire ça fait que, tu, que cette chaussure elle te va aussi